Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une boucle while pour exécuter plusieurs fois euh, les mêmes instructions donc, On va regarder un, un exemple Donc Voilà le programme, on va le faire fonctionner tout de suite Voilà, et donc là, quand on fait fonctionner ce programme là donc on s'aperçoit que le mot euh, hello euh, donc qui est affiché euh, ici, là, avec euh, cette instruction là le mot hello il est affiché 5 euh, fois donc euh, j'aurais mis ici euh, par exemple 10 bah hop ça me l'affiche euh, 10 fois donc euh, donc là avec cette instruction donc while cette instruction itérative cette euh, donc, boucle tant que on répète euh, les instructions qui sont euh, à l'intérieur euh, à l'intérieur de cette boucle donc voilà alors donc l'exécution c'est on commence par exécuter cette instruction là puis le while, ici on va tester si cette condition, donc on dit que c'est une condition, c'est une expression logique, qui va être vraie ou fausse. Quand elle est vraie, cette instruction, ça veut dire que le contenu, les instructions qui sont à l'intérieur du while, donc les instructions qui sont indentées, hein, le print et le compteur, ils sont exécutés. Donc au début, le compteur vaut 1, donc est-ce qu'il est inférieur à 5, c'est vrai donc on le programme Python donc Python euh, nous affiche Hello suivi de la valeur du compteur donc qui vaut 1 au début voilà qui vaut 1 au début et euh, ensuite une fois que ça s'est fait bah on va faire compteur égal compteur plus 1 c'est-à-dire qu'on va rajouter calculer la valeur de compteur ajouter 1 et le reposer dans le compteur quand on arrive euh, ici qu'on a fini on revient sur le while pour faire à nouveau le test et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'on appelle ça une boucle ça boucle, on recommence, on recommence, on recommence jusqu'à temps que cette condition soit fausse quand elle est fausse on sort du while et on affiche c'est fini alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe on va regarder ça avec le, le debugger, donc au lieu de lancer directement le programme ici avec un run on va le lancer avec le debugger ça on va voir peu à peu euh, ce qui se passe alors avant euh, d'exécuter la première instruction on n'a aucune variable donc pour passer à la suite on va utiliser donc f6 c'est step over c'est on exécute complètement l'instruction et on va à la suite Donc, on fait un f6 donc on vient d'exécuter ça la valeur 1 a été déposée dans le compteur et la prochaine instruction c'est une instruction euh, euh, qui est composé de, de c'est une instruction complexe hein, qui est composée d'instructions imbriquées hein, euh, à l'intérieur euh, donc comme le print et comme le compteur donc là si on fait f6 ça saute à la à la suite directement hein. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire step into donc f7 pour voir comment ça se passe à l'intérieur et donc là on va regarder vraiment euh, pas à pas qu'est ce qui se passe dans cette instruction alors pour faire ce while la première chose il faut calculer euh, que vaut euh, compteur inférieur ou égal à 5 alors pour faire ça il faut trouver la valeur de compteur donc euh, Python il va prendre la valeur de compteur qui vaut 1 et il va la mettre à la place de compteur après pour calculer cette expression donc qui est maintenant 1 inférieur ou égal à 5 il va regarder en partie droite euh, quelle est la valeur de 5 bah, c'est 5 et au final on va calculer est-ce que 1 est inférieur ou égal à 5 on a deux réponses possibles vrai ou faux donc true ou false donc là euh, ça va être true voilà donc while true donc tant que c'est vrai dans ce cas là on va aller exécuter le euh, le print donc on va afficher hello et la valeur du compteur donc là hello 1 ici on va aller prendre la valeur de compteur qui vaut 1 1 plus 1 ça fait 2 et on va le redéposer dans le compteur donc le compteur maintenant vaut 2. Et on revient au niveau du while. Le contenu du while a été fait, le contenu de la boucle. Donc on revient au niveau du while pour réévaluer, pour calculer à nouveau la condition. Cette condition-là est-elle vraie Donc là on va y aller peu à pas à pas. Hein. On prend la valeur de compteur qui est maintenant 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5 Oui, c'est vrai, donc ça vaut trop. Comme ça vaut trop, on va à nouveau exécuter. Euh, le contenu de la boucle les instructions qui sont contenues dans la boucle donc on affiche LO2 le compteur quand on va exécuter cette instruction il va augmenter de 1 hein, 2 plus 1 donc on va le faire avec un step into donc 2, la valeur de compteur actuelle c'est 2, 2 plus 1 ça fait 3 Voilà. et cette valeur 3 on fait quoi on la dépose dans le compteur donc maintenant le compteur vaut 3 et on revient au niveau du while on réexécute à nouveau euh, ce compteur. Donc, est-ce que le compteur est inférieur à 5 Bah oui. Donc, on continue. Voilà. Et on continue. Ainsi de suite. Compteur. Voilà. On remonte. Hein. On fait la boucle à chaque fois. Alors, 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal Bah, c'est encore vrai. Hein. Donc, on va aller encore. Euh, on va aller encore. Voilà. Exécuter l'intérieur. Voilà. Ici, notre compteur. Donc. Il vaut 5 plus 1, ça fait 6. Et le 6, on va le placer dans compteur. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai cette instruction Donc on regarde ça. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5 C'est faux. False. Donc comme c'est faux, le while il va se terminer. Donc, cette instruction composée while va se terminer. Et on va aller à la suite du programme. Donc la suite du programme, c'est afficher euh, c'est fini. Et donc on arrive au bout. Donc là c'est important avec le debugger, on a réussi à faire à regarder vraiment euh, instruction comment ça se passe. Hein, donc et on, on boucle parce qu'on euh, parce qu'on remonte. Alors donc on va regarder donc en résumé donc comment ça fonctionne euh, un while. Donc il y a ce qu'on appelle au début une initialisation. Donc c'est la mise en place d'un contexte. Hein. Dans notre cas c'est par exemple le compteur il vaut 1 au début. Ensuite, on a notre while, donc avec une condition. Donc, Une condition, c'est quoi C'est une expression qui va être calculée. Euh, souvent, c'est une comparaison. Est-ce que c'est égal, pas égal, différent Est-ce que c'est inférieur, supérieur, etc. C'est quelque chose qui va être vrai ou faux. Hein si c'est vrai, le contenu du while est exécuté. Et si c'est faux, on va à la fin du while et on exécute la suite euh, du programme. Alors dans le while, il faudra qu'il y ait une évolution, donc ce que j'appelle une évolution, c'est quoi C'est quelque chose qui va faire changer la condition. Parce que si la condition reste toujours vraie, il euh, y a un souci, on ne s'arrête jamais. Donc à un moment, il faut qu'il y ait dans notre condition quelque chose qui, va, qui fasse évoluer, dans notre boucle, excusez-moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse évoluer la condition pour que qu'elle devienne faux euh, à un moment. Et quand elle devient faux, on passe à la, à la suite du programme. Alors, au niveau de la syntaxe, il faut faire bien attention. Hein. Donc, on a notre while, notre condition. On a deux points euh, à la fin de la ligne, là, très important. Et derrière, on a donc ce qu'on appelle une indentation. Donc, un espacement euh, entre euh, cette instruction-là et les autres instructions. Donc, souvent, on met mettre quatre caractères espaces parfois une tabulation. En tout cas, il faut qu'il y ait toujours exactement le, le même espace. Si ici si on met quatre caractères puis plus loin, on en met cinq, quatre espaces et ici cinq, ça, ça posera problème. Et donc là, toutes les instructions qui sont indentées par rapport au while, donc décalées, on dit que c'est le, le contenu de la boucle. Euh, ben voilà, on a fait le tour. Donc sur ce, ben je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.